Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me situe aujourd'hui en Thaïlande, à Bangkok. Je te fais une petite vidéo dans un parc, le parc de Lumpini pour ceux qui connaissent. Donc une petite vidéo où on va parler d'immobilier, on va parler de ce qui est en train de se passer, on va aussi parler forcément de Covid, euh, de la crise euh, qu'on vit, la crise qui aussi va arriver je pense très prochainement. Les impacts que ça a sur l'immobilier. Euh, on va discuter de tout ça dans cette vidéo. Et puis, je vais te livrer aussi, et eh bien moi, mon ressenti et à mon sens, ce qu'on doit mettre en place dès maintenant pour, et euh, eh bien, se pré enfin, pas se prémunir, mais prendre, essayer de se prendre ça le moins possible dans la dans la tronche. Pour faire simple, pour faire clair, euh, comment on peut se prendre ça de manière, euh, comment on peut l'anticiper, tout simplement. Comme tu le sais, j'ai balancé générique générique. On se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu je vais t'inviter aussi à me rejoindre parmi mes abonnés si tu n'es pas encore abonné franchement je t'invite à t'inscrire dès maintenant à t'abonner à cette chaîne tu vas découvrir un petit bouton tout en bas je t'invite à t'y abonner dès maintenant et puis je vais t'inviter aussi à ma prochaine web conférence que je vais tenir dans les prochains jours une web conférence où je serai en live donc je t'invite à me rejoindre on va parler d'immobilier on va parler plus particulièrement de sous location mais également aussi donc de conciergerie automatisée comme tu le sais c'est une chaîne youtube où on parle d'immobilier d'entrepreneuriat de sous location de conciergerie automatisée voilà des créations d'entreprises qui aujourd'hui fonctionnent cartonnent euh, qui voilà ne connaissent pas la crise si on peut dire ça comme ça même si effectivement la crise a un impact pour tout le monde on ne va pas se mentir mais le fait est qu'il y a quand même des business qui s'en sortent plutôt bien et ceux ci s'en sortent plutôt bien et c'est pour ça que j'en parle régulièrement cette chaîne youtube donc aujourd'hui eh je voudrais vraiment te parler eh bien, de, de ce qui est en train de se passer hein, du Covid l'impact que ça a sur l'immobilier ce qui est en train de se passer euh, donc pour faire très clair euh, et pour aller droit au but pour euh, éviter que pour tout simplement que, parce que certaines personnes se sont encore persuadées que c'est une question de moi, que dans quelques mois tout ça sera résolu, qu'on aura trouvé le vaccin, on a le vaccin, qu'on sera vacciné. Euh, à mon sens, euh, on n'y est pas du tout. Euh, parce que beaucoup de personnes, le gouvernement bien entendu ne va pas communiquer là-dessus, euh, puisqu'ils n'ont pas envie de donner de mauvais espoirs euh, à la population. Mais très clairement, on en a quand même pour plusieurs années. Hein, on va aller droit au but, c'est très clair. On en a pour plusieurs années, je te le dis. Tu verras, tu regarderas cette vidéo dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Je tourne cette vidéo on est en 2021. Tu verras qu'on y sera toujours. Pourquoi Tout simplement parce que le vaccin, effectivement, euh, bah, sort. Euh, là, on a le vaccin, mais on voit bien que de toute façon, on a pour tout 2021, tout 2021 pour que réellement euh, on ait vacciné un, un paquet de gens en France. Mais il n'y a pas que la France. Il euh, y a les autres pays, les autres pays européens, les Américains, l'Asie, l'Inde. On est quand même plusieurs milliards sur Terre. De toi à moi, est-ce que tu crois que tout le monde va être vacciné du Covid très prochainement, que les milliards de personnes qui vivent sur Terre vont être vaccinées du Covid La réponse elle est non. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va se retrouver sur le marché à avoir des personnes qui seront vaccinées, d'autres pas. Mais ces autres personnes vont très clairement développer, et ça a déjà commencé, des variants. Et donc ces variants, bah, tout simplement, vont faire qu'on va s'en retrouver avec d'autres maladies, d'autres, enfin pas d'autres maladies, mais d'autres pandémies qui nous pendonnaient et qui donc vont faire que bah, chaque année, il y, aura, il y aura ce lot de pandémies qui vont nous tomber dessus et qui vont faire qu'on va vivre euh, bah, voilà, comme ça pendant, je pense, un bon paquet d'années. Donc croire qu'il y en a pour plusieurs mois, moi je n'y crois pas du tout. Euh... D'ailleurs, tu n'hésiteras pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça, mais moi, je n'y crois pas euh, pour toutes les raisons que je t'ai expliquées là. Donc, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'on va faire du stop and go comme on fait là, c'est-à-dire déconfinement, enfin confinement, déconfinement, on retrouve nos libertés et puis à un moment donné, non. Et il va bien falloir que, vous, enfin, que tu comprennes et qu'on comprenne et que je comprenne que notre vie euh, future, ce sera celle-ci. C'est-à-dire pendant plusieurs années, je suis incapable de dire pendant combien d'années, j'espère le moins possible pour être honnête. Et J'espère que ce que je dis là, je me trompe complètement et je me plante complètement parce que si c'est le cas et que tout va bien dans quelques temps, eh bien, écoute, tant mieux, franchement tant mieux parce que ça aura un impact positif sur la population et sur les business et sur la vie etc. de manière générale. Le fait est qu'aujourd'hui, ça nous pourrit bien la vie, nos libertés sont clairement impactées euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir partir et j'en ai profité, je te cache pas. Euh, part un peu égoïste parce que bah effectivement tout le monde est confiné à l'autre bout du monde moi je suis ici un peu alors ici il y a aussi sans d'autres problème bien évidemment mais le fait est que c'est quand même beaucoup plus cool le fait est que j'ai la possibilité de le faire je le fais je le fais pourquoi parce que tu le sais j'ai fait des vidéos j'ai automatisé un maximum j'ai délégué aussi je me suis entouré de personnes et donc aujourd'hui ça me permet d'avoir cette liberté mais toi aujourd'hui ce que tu dois te dire c'est que très clairement on va vivre une nouvelle crise sans précédent qui va être une crise économique on va traverser une phase d'inflation qui, qui va être très puissante très puissante. Pourquoi Parce que très clairement, en ce moment, le, nos gouvernements font tourner la planche à billets. Bah, ils n'ont pas le choix. Euh, ils ont décidé d'aider euh, tout le monde. Donc forcément, il faut bien sortir des billets, il faut bien sortir de l'argent pour payer tout le monde et payer euh, les activités des uns et des autres pour faire en sorte que bah, les gens ne se retrouvent pas du jour au lendemain à la rue, sans toit, sans de quoi manger, bien évidemment. Mais tout ça a un impact puisque c'est de l'argent qui est produit euh, pour compenser, euh, pour payer tout ça. Mais à un moment donné, ça va avoir un impact sur l'inflation. Donc les prix vont énormément euh, augmenter, très clairement. Euh, notre argent actuel ne vaudra plus ce que ça vaudra dans quelques temps, c'est très clair. Sauf s'il y a changement euh, ou sauf si à un moment donné, euh, on décide de rayer la dette et euh, de repartir à zéro. Mais alors là, je ne vois pas trop comment. En plus, tout ça, on parle de mondialisation. Donc bien évidemment, ça a des impacts sur le monde entier. Il euh, faudrait que, limite, que tout le monde le fasse, euh, ce qui me semble un peu compliqué, parce que je pense qu'il y a des pays qui s'en sortent peut-être mieux que d'autres. Donc, tout ça va avoir clairement des impacts dans les années à venir. Mais là, on parle de, du stop and go, du fait qu'on est confiné, pas confiné, etc. On le voit, beaucoup d'articles sortent dans la presse, euh, Paris, les grandes villes, etc. Bah, oui, forcément, il y a moins d'engouement, bah, c'est logique, moins d'engouement. Et moi je te le dis, mon ressenti, et c'est ce qui va, je pense, se passer, c'est que toutes les grandes villes, le prix de l'immobilier va chuter. Très clairement, va chuter. Malgré qu'on ait une inflation, mais le prix va chuter. Parce que de toute manière, les gens n'auront plus les moyens de s'acheter des logements comme ils pouvaient se le faire auparavant. Ensuite, on avait toute une vague de touristes qui achetaient des logements sur Paris, qui aujourd'hui ne vont plus acheter parce qu'ils ne pourront, euh, pourront très clairement pas voyager, ou difficilement. Donc tout ça, c'est des projets abandonnés. Euh, on le voit, euh, il y a une forme donc, de désertation des grandes villes comme Paris ou comme d'autres. C'est-à-dire que les personnes bah, forcément, font de plus en plus de télétravail et le gouvernement en plus insiste très lourdement sur le fait que les entreprises doivent toutes, c'est toutes les entreprises, c'est pas que certaines, toutes les entreprises doivent proposer des solutions, si c'est possible, de télétravail. Et je pense, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça, très clairement. Donc, ce qui va se passer, c'est que les personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont tout simplement chercher des logements, des maisons, je pense beaucoup de maisons, avec des terrains, des jardins, pour profiter de la vie, tout simplement. Tout simplement aussi parce qu'elles bah, pourront plus voyager comme auparavant, pourront plus se déplacer ce pays des vacances à l'autre bout du monde. Donc, à un moment donné, je pense se recentrer sur leur maison, sur leur patrimoine, sur leur résidence principale, en développant peut-être des petits services autour, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est jacuzzi, tout ce qui est peut-être salle de sport privative tout ce genre de choses très clairement c'est ce qui je pense vont mettre en place dans la résidence principale donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les personnes vont chercher des logements des maisons je pense principalement euh, avec des jardins dans des villes petites ou taille moyenne proches des gares proches des, des grandes agglomérations tout simplement parce que bah, à un moment donné elles vont faire du télétravail Donc peut-être qu'elles vont bosser 4 jours par semaine 3 jours par semaine depuis leur lieu de résidence mais derrière, elles ont quand même nécessité d'être proches d'une gare pour que derrière, eh bien, elles puissent se rendre, euh, comment dirais-je, sur, euh, sur, euh, sur, la, sur la, une grande agglomération pour aller rejoindre peut-être des réunions, etc. Euh, ou parce qu'elles ont besoin d'être physiquement dans l'entreprise. Je vois par exemple moi sur ma ville, donc moi j'habite sur le Mans, euh, ça fait depuis très longtemps déjà que beaucoup de gens font ça, c'est-à-dire que le matin, et moi je le faisais à une époque, quand j'ai démarré ma, ma vie active, quand j'avais 20 ans, enfin 22 ans, 21 ans pardon pour être très exact, je faisais le matin donc la liaison Le Mans Paris, ça me prenait à peu près une heure. Après j'avais un métro, ça me prenait à peu près une demi-heure. En gros j'avais une heure et demie le matin, une heure et demie le soir et je le faisais et beaucoup de gens le faisaient. Donc ce qui va se passer, c'est que très clairement beaucoup de Parisiens, je prends Paris parce que c'est la capitale, mais on peut faire la même chose sur d'autres agglomérations, grandes agglomérations. Ce qui va se passer, c'est que les personnes vont très clairement acheter ailleurs et vont revendre leur bien immobilier. Et donc, très clairement, vont déserter les grandes villes. Et donc, je pense sincèrement que les grandes villes, les grandes agglomérations, le prix va chuter. Oui, le prix va chuter, va même chuter fortement. Très sincèrement, le prix va chuter fortement parce que l'intérêt qu'avaient auparavant les personnes d'être proches de leur lieu de travail et donc d'avoir un logement en plein centre-ville, bah, ça, ça va disparaître. Les touristes qui achetaient sur Paris ou dans des grandes villes pour se payer des vacances, etc., qui avaient plusieurs résidences secondaires dans différents pays, bah, très clairement, je pense que vu qu'on va avoir de plus en plus de mal de voyager, et ça c'est très clair, on le voit bien, euh, les compagnies aériennes ont parqué euh, énormément d'avions, énormément, ils ont même abandonné certains gros porteurs, tout simplement parce qu'ils savent très bien que on parle d'années là, on parle d'années, on parle pas de mois, on parle d'années, on parle de 3, 4, 5, peut-être même 10 ans, ce qui va faire très long les amis, très très long. Donc, euh... bah, tout ça c'est à prendre en considération dans notre vie future alors je ne sais pas de quel côté tu te places est-ce que tu, tu, tu es plus investisseur immobilier est-ce que tu souhaites créer un business Donc, j'essaie de faire une vidéo un peu générale balayer un peu tout ça donc si moi j'étais investisseur immobilier très clairement j'irais maintenant sur des villes plutôt de taille moyenne plutôt des maisons euh, pour que justement et eh bien je puisse et on le voit bien d'ailleurs ces villes là le prix commence à augmenter et je pense qu'il va continuer à augmenter très clairement le, ça va réellement augmenter alors après pour le business ben, il y a des business qui fonctionnent très très bien, euh, qui marchent toujours très très bien. Même nous, pour nos nos, nos locations, nos sous-locations, moi j'ai une explosion par exemple de ma conciergerie, j'ai une explosion de demande, tout simplement parce qu'on a des investisseurs immobiliers qui investissent toujours. Et on va voir pourquoi justement après, à la fin de cette vidéo, pour ça reste bien jusqu'à la fin. Ils investissent toujours parce que, euh, enfin ils investissent toujours, et donc ils vont sur des villes de taille moyenne. Mais ils vont avoir besoin de personnes pour gérer ces, ces, ces appartements parce que. Derrière, bah, eux, ils n'habitent pas forcément dans cette ville-là. Je pense par exemple à tout ce qui est location courte durée, moyenne durée aussi, euh, colocation. Eh bien, il va falloir des personnes qui le gèrent. Alors, il y a les agences immobilières, bien évidemment. Mais on le sait, en tout ce qui est courte durée et moyenne durée, euh, une, une, une conciergerie euh, type Airbnb, comme, comme moi, je propose de les, de les créer et comme je possède, pour moi correspond parfaitement au marché parce que justement on fait les entrées les sorties les contrats euh, comment dirais-je on s'occupe du ménage du linge on gère les problèmes dans les appartements enfin qui mieux que nous sachons faire ça franchement c'est pas une agence immobilière qui va savoir faire ça sauf si elle s'appuie sur peut-être une structure déjà existante donc du coup explosion de la conciergerie et je te le dis très clairement et c'est pour ça que je t'en passe à cette chaîne YouTube, il y aura une explosion de conciergerie dans les villes de taille moyenne. Donc sois prêt, euh, sois prêt à dégainer, crée ton entreprise et sous-location pareillement. Tout simplement parce qu'on se retrouve de plus en plus avec des logements, notamment de propriétaires qui ont arrêté la location courte durée parce qu'ils ont pris peur et qu'ils ont préféré, vu que la rentabilité a un petit peu baissé, ils ont préféré revenir à un mode traditionnel. Donc nous c'est des appartements qu'on récupère en sous-location déjà meublés, déjà prêts finalement. On va se retrouver aussi avec une offre beaucoup plus importante. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir des loyers beaucoup plus bas. Mais par contre, nous, on a une stratégie encore une fois qui est totalement différente de ce que eux ils appliquent. Et donc, c'est ce qui nous permet d'être toujours rentable. Et c'est ce qui me permet d'être toujours rentable sur mon activité de sous-location. Et c'est ce qui le sera également pour toi et pour tous ceux d'ailleurs qui ont rejoint mes programmes. Ça fonctionne très, très bien. et Ils ont même des très bons résultats. Par contre, il va quand même falloir s'adapter à l'offre, à la à notre avatar, c'est à nos clients. Donc nos clients, c'est qui Ça va clairement être les entreprises, ça l'est déjà, mais ça va vraiment être que eux essentiellement. Ou l'été, juillet, août, où là, on aura une clientèle plutôt passagère de touristes, mais plus touristes locaux. Et moi, à mon sens, il faut vraiment développer tous les services au maximum dans mon appartement, tout ce que tu peux faire, franchement, fais-le. Alors maintenant, pourquoi les investisseurs, très clairement, continuent d'investir sur des villes de taille moyenne Tout simplement parce que Enfin, continuent d'investir et maintenant vont plus sur les tailles moyennes parce qu'ils ont compris que les grandes villes, bah déjà c'était cher, c'était pas forcément rentable. Premièrement, deuxièmement, il y a beaucoup moins de passages, beaucoup moins de demandes, donc euh, forcément, je pense qu'ils sont, ils vont être amenés à, à revoir leur, euh, leur position. Mais c'est aussi parce que euh, ils cherchent toujours à développer de leurs actifs et c'est bien à ce dont à quoi je veux venir en cette fin de vidéo. C'est par rapport à tout ce qui se passe, crée-toi un maximum d'actifs, donc emprunte de l'argent. À la banque, fais des crédits bancaires parce que franchement alors même si ça se complique en ce moment, le fait est que si tu peux, fais-le. Euh, endette toi un maximum puisque euh, bah, très clairement euh, la banque produit des billets hein, donc on a une inflation, euh, on a une dette, euh, la banque s'endette de plus en plus donc à mon sens s'endetter avec la banque est une très bonne chose. Du coup, endette toi, achète de l'immobilier, donc utilise l'effet de levier, donc du coup tu vas emprunter de l'argent qui n'est pas le tien, qui n'est pas ton cash, surtout ne prends pas ton cash, bah, pas pour ça du moins. Emprunte de l'argent donc l'effet de levier et derrière crée-toi du coup des actifs, un maximum d'actifs. Les actifs bien entendu anti-inflation, hein, c'est-à-dire que des actifs comme l'immobilier euh, très clairement, euh, c'est très, très porteur. Il y a aussi, je pense, les crypto-monnaies, puisque autre chose qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on parle de plus en plus de crypto-monnaies, mais vraiment, et de toute façon, on le sentait. Et euh, moi, qui pourtant n'est pas un adepte de la bourse, crypto-monnaie, etc., je suis venu très très tard, je suis en train de m'y mettre très clairement parce que la crypto-monnaie fait partie, et d'ailleurs, peut-être que je t'en parlerai sur cette chaîne YouTube, d'ailleurs, n'hésite pas à commenter si tu veux, je t'en parle. Euh, la crypto-monnaie fait partie de nos actifs qu'on doit absolument avoir parce qu'il est certain, j'en suis certain, que euh, dans quelques années on paiera tout en crypto monnaie euh, on n'aura plus de liquide euh, déjà on a commencé à payer nos, télé nos, nos téléphones mais tu verras qu'on va payer en crypto monnaie les crypto monnaies feront vraiment partie intégrante de notre fonctionnement euh, en plus il y a de gros bon je vais pas en parler dans cette vidéo parce que euh, sinon ça durerait trop longtemps mais il y a plein de choses qui sont en train de se passer du côté des crypto monnaies des gros startups qui sont en train de vraiment grimper énormément et qui justement sont en train de capter un marché qui dans quelques années va être hyper mature donc pour moi, les crypto-monnaies, c'est vraiment maintenant, il faut s'y faut, faut, faut, faut pencher. Ça fait partie aussi des actifs. Alors, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Le but, c'est pas de faire de la, euh, de la spéculation très court terme parce que sinon, euh, tu vas après tu vas risquer de faire des erreurs de, de débutant. Et c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Mais il faut absolument euh, que tu arrives à te construire des actifs. Donc, l'immobilier, pour moi, en fait vraiment partie. Créer des structures, des sociétés qui, donc, qui vont être des actifs. Euh, euh, comment dirais-je Mais des sociétés qui soient porteuses. Hein. Euh, voilà un petit peu ma vision des choses. Euh, donc continuer de créer des actifs dans l'immobilier bien évidemment la sous-location aussi la conciergerie, c'est un business hein. donc euh, là on est sur des business qui cartonnent il y a plein d'autres business qui cartonnent tout ce qui est business de formation en ligne tout ce qui est en ligne finalement aujourd'hui tout ce qui est en ligne à mon sens le risque il est quasi nul parce que on voit bien qu'on tend vers ça euh, donc voilà un petit peu cette vidéo qui à mon sens, c'est une vision sur le futur. Alors, je peux peut-être complètement me planter. J'ai pas de boule de cristal. C'est juste que j'essaie d'interpréter ce que je vois. Euh, tout ça, quelque part, c'est aussi bah, mon interprétation en tant qu'entrepreneur. En, ça fait comme un paquet d'années que j'entreprends. Euh, J'approche pratiquement 25 ans d'entrepreneuriat. Donc, je vois les choses comment elles évoluent. Et là, on va vraiment très, très, très vite. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle a pu t'inspirer, elle a pu t'aider, elle a pu. Euh, te donner une, une belle vision sur, euh, mais attention, hein, euh, la vie reste belle, il y a encore des belles choses à faire, mais euh, clairement, elle va changer. voilà Allez, on a terminé. N'hésite pas à commenter. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Partage cette vidéo à un maximum de gens. Je te souhaite une excellente journée, à très bientôt. Ciao